Alors bonjour, bienvenue à notre atelier animé à distance et en commodage. Je prends le temps de remercier les organisateurs de ces formidables journées, de nous permettre d'être là et d'échanger avec vous. Alors on va aller en partage d'écran, Dominique, s'il vous plaît. Pour notre première diapositive, on vous présente Campus Récit, qui est la, la plateforme de formation pour les conseillers conseillers conseillères pédagogiques, de même que les enseignants, une panoplie de formations qui pourront vous accompagner, vous être utiles pour parfaire vos connaissances et optimiser votre pratique. Je suis Nathalie Angé du Service national du Récit de la formation à distance, et cet après-midi, je suis en compagnie de mes collègues Étienne Roy, Yvon Kemner, Marie-Claire Roy et Dominique Gagné, nous avons notre autre collègue Gustavo Babzo qui est notre analyste ingénieur informatique. Lui, bien, il est devant ses écrans nous programmer là, vraiment, vraiment des petites merveilles. Je suis avec vous, avec mon équipe cet après-midi. Vous êtes inscrit à cet atelier-là où on vous disait ici que vous alliez apprendre à animer à distance en contexte comodal. Ben, apprendre est un bien grand mot. Vous allez en apprendre davantage sur les façons d'animer en contexte comodal. On va voir avec vous des, les bases théoriques de la formation à distance et de la comodalité. On va regarder ensemble des stratégies et des fonctions euh, de certaines plateformes qui vont vous aider dans l'optimisation de votre accompagnement des enseignants de votre organisation scolaire. On va aussi analyser une mise en situation où on va interagir sur le cas d'un conseiller pédagogique qui a à accompagner ses enseignants pour une formation qui sera fa... donnée de façon commodale. L'intention pour nous cet après-midi, c'est de vous permettre de vous approprier ces stratégies-là et des concepts incontournables dans le but que vous puissiez accompagner les enseignants. Vous allez accompagner au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des enseignants de façon vous allez accompagner des petits groupes d'enseignants, vous allez accompagner de plus grands groupes, vous allez peut-être collaborer avec d'autres conseillers conseillères pédagogiques pour donner des formations de grande envergure. Alors, on espère que cet après-midi, les ressources qui vous seront présentées bien, pourront vous être utiles. Notre formation, bon, hein, on l'a construite, on l'a imaginée en lien avec l'agir compétent en conseillance pédagogique. Alors, on reconnaît les quatre grandes situations professionnelles de conseillers formés, accompagnés, innovés. Puis, on est convaincu ici au Récifade que euh, ce qu'on va vous présenter cet après-midi peut vraiment vous aider à aller atteindre et d'aller vers ces quatre situations professionnelles-là que le conseiller formé, accompagné, innover de façon vraiment remarquable. On va aussi parler à travers les trois compétences transversales de l'agir compétent en conséquence numérique. On va parler de communication, donc cette compétence qui est essentielle. Bien, pour nous, bien, ça passe très, très souvent par un environnement numérique d'apprentissage. On va vous en parler également cet après-midi. Lorsqu'on fait de la formation à distance, que l'on fasse de la commodalité, de l'enseignement synchrone, asynchrone, des vidéoconférences, ben, on est confronté à la gérétique. On s'entend qu'il y a des pièges dans lesquels on ne voudrait pas tomber. Donc, on espère cet après-midi ben, faire en sorte que vous alliez de l'avant, que vous vous engagiez à donner de telles formations en évitant les pièges éthiques qui peuvent survenir devant vous. On va également parler d'intelligence de situation, on va parler de distance transactionnelle. On sait très bien qu'en formation à distance ou en comodalité, l'importance de maintenir le dialogue, la relation entre l'intervenant et les apprenants euh, à travers la structure euh, du dispositif ou de l'environnement le, numérique ou de la formation qu'on met en place, c'est important de considérer ça dans le but de favoriser l'autonomie des apprenants et euh, faire en sorte que... De part et d'autre, que ce soit vous, les formateurs et les apprenants, bien, vous en sortiez gagnant. Je cède maintenant la place à mon collègue Étienne, qui va vous parler de l'enseignement commodal et des quatre principes de base. À toi, Étienne. Bonjour tout le monde. On va commencer par définir ce qu'est l'enseignement commodal. Euh, quand on parle de commodalité, il y a plusieurs définitions. On va s'en tenir à celle euh, qui est inspirée du iFlex là, euh, en anglais où on définit euh, la commodalité comme étant un mode d'enseignement de, où il y aura des, des, des apprenants qui vont être en présence, d'autres qui vont être à distance, d'autres qui pourraient être en asynchrone et tout ça selon leur choix. Donc, c'est eux qui décident quel mode ils vont prendre. C'est la définition du Hyflex de la commodalité. Quand on a ce genre de situation là, il y a quatre principes de base qui viennent euh, soutenir tout ça. Donc, le premier, c'est le choix de la modalité. C'est l'apprenant qui choisit sa modalité. Pour les formateurs, il y a trois autres principes. Il y a l'équivalence. Donc, si je suis un formateur, je vais m'organiser pour que mon apprenant reçoive une formation qui est équivalente, qu'il soit à distance, en présence ou en asynchrone. Je vais m'organiser pour que le matériel que je vais produire, ne pas travailler en double ou en triple, donc que le, ce que je vais produire pour un mode soit utilisable pour un autre le plus possible. Donc, euh, puis la base dans ça, c'est de commencer par la synchrone, parce que la synchrone va pouvoir servir au reste par la suite. Et je vais m'organiser pour que ma formation, je n'ai pas de problème d'accessibilité au point de vue des technologies. Autrement dit, que les gens qui vont être en formation aient les technologies nécessaires et savent, et savent comment s'en servir. On peut passer cette diapositive-là, je viens de la résumer. Donc, on vient de passer les, euh, les euh, quatre. Euh, l'élément qu'il faut retravailler pour notre non Tu peux rester à la diapositive, il y en a cinq, mais c'est parce que l'intention, ce n'est pas un élément qu'on retravaille, c'est ce qui va servir de base pour notre, notre travail. Donc, on peut aller à la diapositive suivante. Donc, on a nos mêmes intentions pédagogiques, nos mêmes intentions de formation avec nos, euh, nos enseignants, qu'ils soient dans un établissement, qu'ils soient asynchrone ou qu'ils soient en synchrone. Si on continue. Donc, on va avoir, euh, si possible, les mêmes activités qui soient en établissement, asynchrone et en asynchrone. Donc, j'en ai nommé tout à l'heure, c'est des activités qui vont servir à les former, à les faire avancer, la rétroaction, le, le feedback qu'on va leur donner quand on va euh, les accompagner, l'engagement qu'on va susciter avec eux et les, les outils de communication qu'on va utiliser. Donc, l'idée, c'est toujours de ne pas se créer du travail supplémentaire si c'est possible de créer, si c'est des nouvelles activités, de créer une seule façon de faire qui va servir dans les quatre, dans les trois modes, soit en établissement, à distance synchrone ou à distance asynchrone, pour que la situation soit vivable si on va en, en commodalité. Et de façon générale, ce qui va être gagnant, c'est de commencer par le mode asynchrone. Parce que si on sécurise le mode asynchrone, on peut se servir de ce qui a été fait en asynchrone, soit en établissement ou en synchrone, c'est comme si notre matériel de base est fait et il peut être réutilisé, ce qui n'est pas le cas si on commence à, par penser ce que je vais faire en établissement pour ensuite aller en, en distance synchrone ou en asynchrone. On Donc, peut Si, faire. Je, si oui. je résume la tâche, à Étienne, c'est qu'il faut adapter peut-être ce qu'on avait déjà pour l'asynchrone, puis après, une fois que c'est fait, là, ça va rondement pour le restant. C'est ça. Si, c'est des choses qu'on a déjà, on va les adapter. Mais si on reconstruit quelque chose de nouveau parce que c'est un nouvel accompagnement qu'on fait ou une nouvelle formation qu'on a à donner, bien on va commencer par préparer la synchrone pour aller vers le, le synchrone et euh, le, le, le présentiel, là, ce qui va nous donner, euh, être sûr qu'on couvre tous les angles. À la diapositive suivante, donc ici, on parle de, de grille d'analyse pour analyser ce qu'on fait présentement. Donc, si on prend nos activités euh, en présence, donc, on va se demander quelles ressources peux-tu, il euh, y a une animation, Dominique. Donc, euh, on va se demander les activités en présence, c'est quoi que je fais présentement, c'est quoi les, outils, les, les, les ressources que j'utilise en présence, c'est quoi les outils qui seraient nécessaires pour aller vers la, la, la distance et quelles sont les actions que je dois mettre en place pour passer d'un mode à l'autre. Et on va faire la même chose pour... Euh, nos, nos, notre rétroaction, le feedback qu'on va donner à nos enseignants, les stratégies d'engagement, les moyens de communication qu'on va utiliser. On va se donner cette grille d'analyse-là pour regarder ce qu'on faisait, puis aller vers ce qu'on va faire. Donc, les actions qui vont être nécessaires à mettre en place. On peut passer à la suivante. C'est mon tour de vous parler d'une infographie qu'on a déjà réalisée, parce que, bon, qui dit euh, asynchrone, qui dit euh, comodal implique à peu près inévitablement des rencontres en visioconférence, utilisation de visioconférence. Puis on a déjà réalisé quelques assez intéressantes ressources en lien avec ça. Une microformation qui est à venir bientôt, mais euh, la microformation formation n'étant pas totalement euh, prête et offerte, il y a au moins l'infographie, qui est l'espèce de résumé du résumé, euh, qui lui, euh, ben, elle, l'infographie est prête. Puis ça fait le tour des, des incontournables, on pourrait dire, à à considérer en visioconférence. Alors, je vous propose qu'on regarde ça pendant une minute. Euh, donc, la visioconférence, souvent, il est question de, de grandes étapes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être avant? Il faut bien accueillir les personnes parce que la distance, parce qu'il parce qu y a plein de bonnes raisons d'être, de faire preuve de bienveillance, de se soucier du climat, etc., des relations. Euh, en contexte comodal, peut-être faire particulièrement attention à offrir des services équitables. Euh, après ça, il y a l'amorce, donc on rentre plus dans le sujet, les connaissances antérieures, etc., peut-être une stratégie de création de conflit cognitif et tout. En contexte comodal encore, euh, de s'assurer de permettre à tout le groupe de participer équitablement. C'est un souci qu'il faut avoir. Souvent, ça se traduit par la nécessité d'avoir des outils technologiques dans les mains des gens, autant en présence qu'à distance. À distance, ça va de soi. Puis c'est le fun, dans notre contexte de CP, avec des profs, c'est plutôt facile, là. les profs, ils peuvent facilement, les enseignants peuvent facilement avoir tous leur portable. Mais c'est de plus en plus pertinent, même en présence, à cause qu'on veut faire vivre des activités qui sont similaires à tout le monde. puis Bon, on s'en va tout de suite à la clôture parce qu'on sait qu'entre les deux, là, il, y a, il y a toutes les activités d'apprentissage, mais en clôture aussi, c'est assez important, dans le contexte de la visioconférence, d'avoir certaines actions particulières, euh, encore une fois, faire preuve de bienveillance, euh, quitter la rencontre le dernier, etc. Puis en contexte co-modal, encore une petite particularité, c'est de répondre aux besoins des apprenants, de vous parler en privé, en classe comme à la maison, puis en complémentarité les, les uns avec les autres. C'est comme si ça arrive souvent qu'il y a un enseignant qui veut rester et qui veut nous parler en catimini, bien, il faut comme penser à offrir cette possibilité-là autant aux gens en personne, c'est tout à fait naturel en personne, les gens restent un peu plus tard, mais il ne faut pas oublier les gens à distance. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un à distance aussi qui veut faire ça, fait, il faut genre euh, euh, arrêter l'ordinateur ou, ou couper le micro puis la caméra pendant qu'on termine avec les gens en présence, puis après ça, s'occuper de ceux qui veulent rester un peu plus tard à distance ou vice versa, mais il faut il faut toujours avoir le souci d'équité et d'offrir la même chose aux deux, aux personnes dans les deux modes, en contexte de visioconférence. Mettons que je regarde maintenant la partie orangée des, des, des concepts qui sont particulièrement pertinents au numérique en visioconférence. C'est, bon, on peut partager notre écran, on le sait. Euh, si on partage aussi euh, notre écran sur le TNI dans le local, bien, en même temps, on offre le même contenu euh, aux gens en présence et aux gens à distance, une technique qui est assez commune. Euh, préparer, là, je saute quelques stratégies qui sont plutôt euh, faciles et, et connues de tous, en contexte comodal, euh, ben je l'ai dit, on partage le TNI, mais on, on va parler de plus en plus tantôt là, des fameuses barres de visioconférence, pour ne pas les nommer, là, les barres PolyX50 ou bien les barres euh, Logitech qui s'appellent Rally Bar, qui nous permettent, puis c'est souvent, selon les recherches, plus apprécié de la part des apprenants qui vont voir le TNI et l'enseignant, c'est-à-dire le conseil pédagogique, vous, à côté du TNI. Euh, c'est une façon de montrer les contenus au lieu d'utiliser le partage d'écran qui vous montre juste en petite vignette, puis détaché du contenu qui est votre partage d'écran. Ça, c'est une façon de faire qui montre le contenu de façon impeccable. Vous voyez en ce moment la, la, la diapositive aussi bien que moi d'une grande qualité, mais la recherche, avec grande surprise, là, nous dit que les élèves apprécient on, dans le cadre des expérimentations, ont grandement plus apprécié de voir le prof debout à côté du TNI, même si les éléments au TNI étaient plus difficilement lisibles et tout, euh, parce que ça faisait une grande, grande différence. Puis c'est ça qui nous permet les Rally Bar et les Polyx 50 on va en reparler plus tard. Euh, puis, je saute à la prochaine page pour ne pas trop m'éterniser sur des éléments que vous connaissez souvent déjà, mais bon, dans le cadre de vos activités d'apprentissage, c'est il y a beaucoup de choses qui se ressemblent de fournir des attentes claires, etc. Mais il y a des choses qui sont un peu particulières, comme miser davantage sur la collaboration, des activités collaboratives. On le sait, à distance, à la limite, ça va des fois quasiment mieux qu'en présence, surtout si vous avez de larges groupes et que vous devez faire plusieurs petites équipes. Mais des fois, le fait qu'ils soient tous à distance et qu'ils travaillent sur un même document Google ou un, un fichier Word qui est dans un OneDrive, bien, ça fait en sorte que c'est encore plus efficace. Euh, en gestion de classe, il y a beaucoup de fonctionnalités propres au logiciel utilisé pour les visioconférences qui peuvent vous aider, qui sont moins nécessaires avec des adultes qu'avec des élèves. Euh, puis, puis, puis, bref, c'est sûr qu'on doit toujours prévoir un plan B. C'est qui est un peu plus stressant encore quand on a de la co-modalité parce qu'on aura peut-être des problématiques techniques qui vont affecter qu'une seule des deux modalités. Alors là, il faut prévoir un plan B puis un plan C qui va inévitablement, des fois, peut-être moins plaire à cette valeur. C'est juste à cause que ceux à distance, ça ne fonctionne pas qu'il faut qu'on change complètement. Mais ça serait mal vu que d'arrêter complètement pour, juste pour une partie du groupe. Donc, euh, ces, ces fameux plans B-là, c'est important d'y les, les, voir, d'y penser puis d'avoir toujours un souci d'équité, encore une fois. Il y avait aussi, parmi nos infographies, des infographies qui s'adressaient directement, euh, qui étaient moins en lien avec une micro-formation, mais qui, qui, qui sont de très bons conseils et des, une espèce de pense-bête qui couvre l'ensemble des aspects à ne pas oublier. Il y en a qui sont spécifiquement pour les apprenants, d'autres qui sont pour les enseignants. Donc, dans notre cas de conseiller pédagogique, c'est plus celle qui était destinée aux enseignants qui nous rejoignent. Donc, euh, il y a plusieurs éléments qui peuvent vous sembler intéressants là, quant à l'environnement, l'équipement, les espèces de vérifications qu'il faut faire. Euh, Quelques bons trucs, encore une fois, des, des, des pratiques gagnantes au niveau de l'engagement des apprenants, puis de leur participation, mais je ne fais que les survoler et surtout vous inviter. Du pouce rapidement sur ce que tu viens de mentionner, ces infographies-là, telles que celles que vous voyez là, qui sont dédiées aux enseignants, peuvent très bien servir à vous en tant que CP qui accompagne des enseignants. Elles sont disponibles en français, en anglais et il y en a également pour une clientèle adulte. Donc, si vous êtes à l'AFP, à l'AFGI, que vous accompagnez des enseignants qui, eux, accompagnent des adultes, donc sachez qu'il y a une version pour la clientèle adulte au lieu que ce soit pour les enfants primaires, secondaires. Et en anglais, par-dessus, si jamais, en français et en anglais. Bref, on entre un peu plus dans le concret. On va vous jaser un peu de ces fameuses barres Poly ou Logitech, les barres de visioconférence qui sont apparues dans tous nos centres de services en grande quantité. On peut, bon, critiquer le ministère comme de quoi qu'il en a débarqué, puisque ça coûte quand même un certain montant, mais il ne faut jamais oublier que c'est dans un contexte de pandémie. Si jamais il y avait une xième vague et qu'il était nécessaire de, de diviser les classes dans toutes les, les classes, 15 élèves à la maison, 15 élèves en classe pour avoir une distanciation maximale, ben là, elles auraient été grandement utiles. En attendant, c'est tant mieux pour nous, les CP, parce qu'elles nous sont grandement disponibles dans tous les CSS, dans tous les, les locaux de réunion, dans mon CSS à moi, en tout cas, c'est systématiquement installé pour permettre ça, l'accompagnement commodal des conseillers pédagogiques, parce qu'on n'a pas besoin de modifier la loi sur l'instruction publique pour offrir ça aux enseignants qui, eux, peuvent choisir de rester dans leur école parce que c'est à une centaine de kilomètres du centre administratif, par exemple. Puis bon, encore une fois, on va faire des parallèles. Kevin a fait un, un bon topo des conclusions de plusieurs expérimentations comodales avec des bars de la sorte dans son centre de service. Alors, je nous propose d'écouter juste une partie de son témoignage qui a eu lieu l'année passée. Et si, je, vous me confirmerez que vous entendez bien le son. Non? Donc, je revisite mon partage d'écran qui, pourtant, m'avait permis de dire que je veux partager le son, et sinon, une dernière fois, j'essaye du système de visioconférence, une classe primaire du centre de service scolaire de la Bourse action Est-ce que vous entendez? Je vais tout de suite porter votre attention sur la oui. photo je te confirme, de oui. la classe où a Merci. eu lieu l'expérimentation, afin que vous voyez l'installation que notre CS a privilégiée. Donc, on voit un téléviseur de 42 pouces précisément fixé au plafond et sous le téléviseur est installé la barre Polyx 50, qui consiste en le système de visioconférence. L'intention de l'expérimentation était de permettre aux élèves la poursuite des apprentissages, donc aux élèves isolés à la maison, euh, en leur donnant le meilleur accès possible à la salle de classe via le système de visioconférence. Donc, c'est un peu pourquoi j'appelle ma présentation « À l'école comme à la maison ». On tentait vraiment de reproduire l'école à la maison de manière à ce que l'élève absent, lorsqu'il revient en classe, n'ait pas à reprendre, récupérer les, les contenus enseignés pendant son absence. L'expérimentation s'est déroulée dans une classe de premier cycle où, les, où deux enseignants travaillent en co-enseignement. Il y a plusieurs ajustements techniques qui ont été réalisés avant l'expérimentation, relatés aujourd'hui. Des ajustements techniques là, qui visaient à rendre le système plus performant, plus fiable et euh, à répondre à certains besoins euh, exprimés par les enseignants. Euh, le retour en classe s'effectuait le 10 mai pour les élèves en pause, euh, euh, mais un élève se retrouvait en, en isolement jusqu'au 17 mai. Donc, c'est avec cet élève-là qu'on a réalisé l'expérimentation. Euh, les enseignantes ont bien sûr organisé leur travail de manière à intégrer l'utilisation du système de conférence. Voici quelques éléments de leur organisation. Tout D'abord, on demandait à l'élève de se connecter lui-même aux rencontres, aux réunions organisées par l'enseignant, afin qu'il suive le cours. Donc, on était vraiment dans un mode synchrone à distance. On avait euh, les ajustements techniques dont j'ai fait mention préalablement, ont entre autres servi à fixer la caméra du système qui, autrement, est mobile. Donc, on a cherché à fixer la caméra sur le TNI afin qu'elle capte, oui, le TNI, mais aussi un champ à gauche et à droite de manière à ce qu'elle capte également l'enseignant qui interagit sur le TNI. De cette manière-là, les enseignants n'avaient pas besoin de, de procéder à un partage d'écran pour euh, partager le contenu à l'élève à la maison. Le système de visioconférence, sa caméra faisait le travail de façon claire et nette, qui rendait le tout possible, comme on peut le voir sur la photographie présente. Donc, c'est ce que l'élève à la maison avait accès. La gestion euh, du droit de parole de l'élève à, à la maison se déroulait ainsi. Donc, c'était très simplement. L'élève, lorsqu'il avait une question, ouvrait son micro, interpellait librement les enseignants. À ce moment-là, les enseignantes se rendaient au TNI afin d'activer leur micro et de répondre à l'élève. Donc, on en comprend que les enseignantes avaient fait le choix de fermer le micro lors des périodes de travail parce qu'elles jugeaient que ça pouvait devenir distrayant pour l'élève à la maison. Afin de réaliser le suivi des travaux réalisés à la maison par l'élève, les enseignantes utilisaient le, le téléviseur fixé au plafond. Euh, elles demandaient à l'élève de présenter son travail via la caméra de son propre appareil. Et ensuite, elles étaient en mesure, là, via le pizzer, d'observer euh, de, de, très facilement le, le travail des élèves et de photographier même le résultat au besoin. Ici, sur cette photo, on voit deux élèves qui sont en train de partager leurs leur calculs à l'enseignante. J'ai volontairement brouillé l'image pour que rien ne soit pas, euh, que rien soit reconnaissable. Donc, de cette experimentation a nécessairement émergé des réflexions et des constats. Je vous en partage quelques-uns. Tout d'abord, euh, on remarque euh, que le fait que les enseignantes n'aient pas à partager leur écran, mais que ce soit toujours la caméra qui tape le contenu, bien, ça a évité aux enseignants de devoir partager leur écran plusieurs fois. Donc, cette élimination de manipulation-là vraiment favorisait une plus grande fluidité des, de, des leçons offertes par les enseignants. Et pour l'élève à la maison, le fait de voir son enseignante qui écrit au TNI, comme dans la classe, au lieu de voir platement un partage d'écran avec un pointeur de souris qui se promène, c'était vraiment un gain au niveau de la qualité de l'immersion, l'expérience immersive de l'élève à la maison. Le téléviseur fixé en classe qui offrait un accès visuel à l'élève à la maison a aussi fait une bonne différence. Euh, la, la qualité du rendu du téléviseur permettait aux enseignants vraiment de bien observer l'élève, de bien observer son, ses travaux. Et euh, si bien même que les enseignants, pendant la semaine d'expérimentation, se sont sentis à l'aise de porter un jugement sur euh, le développement de certains, certaines compétences de l'élève à la maison. Donc, on a procédé à l'évaluation de certaines compétences. Les enseignants, cependant, reconnaissent qu'ils vont devoir euh, faciliter l'interaction avec l'élève à la maison. Donc, la manière de fonctionner présentement, qui est de se rendre au TNI, d'ouvrir le micro, euh, n'est pas assez efficace à leurs yeux et euh, elle le serait encore moins si plusieurs élèves se retrouvaient à la maison en même temps, on en convient. Donc, on travaille présentement ima, minimalement comme solution à faire en sorte que les enseignants soient en mesure d'activer leur micro sans devoir se rendre au TNI. De cette façon-là, on éliminerait quand même des allers-retours entre les élèves en classe et le TNI. En fait, les, aussi, les enseignantes ont manifesté un souci pour les élèves en classe. Donc, ils ont dû les sensibiliser au fait qu'ils se pouvaient, que les élèves en classe, ils allaient se, se retrouver plus souvent en attente que d'habitude pour permettre aux enseignantes de répondre à l'élève euh, à la maison. Donc, il y a une sensibilisation là, à ce niveau-là qui a été faite. Finalement, ça demeure important pour les enseignantes que ce qui se passe dans la classe reste dans la classe. Ce que j'entends par là, c'est toutes les interventions en lien avec les comportements des élèves. Donc, euh, les enseignantes demeurent, euh, pour ça, important encore que ça, ça reste dans la classe, que ce ne soit pas entendu, bref, par l'élève à la maison, mais surtout par l'entourage de l'élève à la maison. Je crois que là, quand même, il y avait, il y avait quelques interventions ou constats ou conclusions qui, laissez-moi retrouver, désolé, la diapositive de... <rire> De, de Présentement, c'est ici. Désolé, à nouveau. Donc, il y avait quelques, quelques constats, qui n'y avait pas de parallèle à faire, mais la majorité de, des conclusions de leur expérimentation, on peut facilement faire le transfert CP enseignant, alors qu'eux l'ont vécu enseignant avec des élèves. Ça vous a permis de voir une façon d'organiser la barre et avec un téléviseur dans le fond de la classe. Souvent, ben, l'alternative qu'on voit quand même assez souvent aussi, c'est que c'est plutôt que d'avoir un téléviseur dans le fond de la classe, il y a un deuxième moniteur sur le bureau de l'enseignant, donc le bureau du CP, on pourrait dire, en avant, à côté du TNI, puis ce deuxième téléviseur-là, il montre les visages des gens à distance. Euh, plutôt qu'un téléviseur dans le fond, ça peut être aussi un, un deuxième moniteur à peu près de la même grosseur, puis à ce moment-là, c'est là, là qu'on peut voir les gens à distance. Bref, euh, je poursuit avec quelques informations sur des installations, des photos supplémentaires d'installations un peu différentes. Dans notre classes, on va beaucoup favoriser des installations très mobiles parce qu'on ne veut pas confiner l'enseignant en avant. Par contre, pour répondre aux besoins du CP, c'est sûr que dans certains contextes, c'est comme dans les classes, on veut que ça devienne mobile, mais dans plusieurs cas, ça fait la job que d'avoir quelque chose qui est relativement fixe. Comme je le dis dans les locaux de réunion, c'est souvent ce qu'on va voir euh, se faire installer, quelque chose de, de plutôt fixe. Mais bon, dans les classes, on ne veut pas confiner l'enseignant, toujours être dans le même, dans le même euh, quelques mètres carrés, alors ça sera plus souvent mobile. Euh, que dire d'autre? Voir à côté du TNI, ça, il y en a été question. En général, on veut que la police se retrouve à une certaine distance, mais ça, ce n'est pas votre préoccupation. Ce sont euh, des techniciens qui vont faire des installations sûrement. Puis, euh, ben, si vous voulez avoir plus de détails sur certaines installations techniques, on vous laisse en référence la belle documentation qui est faite par certains CSS qui ont participé aussi à des expérimentations. Je passe maintenant à euh, certaines différences entre Teams et Classroom parce que c'est sûrement un de ces deux produits-là que vous allez utiliser pour vivre vos visioconférences. Il y a un certain avantage de Microsoft Teams euh, parce qu'il qui se trouve sur les barres à titre de client, euh, il y a une application Teams sur le client directement. Alors, c'est relativement simple que de faire du comodal avec, euh, si votre CSS utilise Teams euh, entre les CP et les enseignants. En passant, si c'est beaucoup du Google qui est utilisé entre les enseignants et les élèves, il n'y a rien qui vous empêche, pour cette raison-là qui est quasiment justifiée, là, de prendre Teams entre vous en tant que CP et les enseignants. Parce qu'il parce qu y a un, un client Teams sur la barre, bien, ça fait en sorte que c'est très, très simple d'inviter la barre à titre de participant à votre réunion Teams. Là, je fais juste vous en parler, là. Euh, mais dans la prochaine diapo, c'est ça, il y aurait des vidéos que vous pourriez consulter et qu'on ne prendra pas le temps d'écouter, qui vous expliquent tout ça. Mais grosso modo, c'est que la barre, c'est comme un ordinateur, puis c'est comme un utilisateur qui est sur la barre, puis c'est quelqu'un dans Teams, fait que tu l'invites à ta réunion. puis elle, elle va filmer, comme on le disait tantôt, comme Kevin le disait, le TNI, puis un petit peu à côté, à gauche et à droite. Puis ben, tu pourras, quand tu le décideras, pendant ta visioconférence, ben, afficher l'écran, euh, afficher ce qui est filmé par la barre plutôt que d'afficher ce qui est filmé par ton ordi. Parce que tu vas quand même utiliser ton ordinateur à titre de conseiller pédagogique, tu vas avoir la possibilité de partager l'écran de ton ordinateur si tu le désires, mais tu auras aussi la possibilité en bonus, de tout simplement partager ce qui est filmé par la barre, parce que ça fait partie des utilisateurs dans la Réunion Teams, puis tu peux le mettre en évidence, ça euh, fait que là, ça va être ça qui va être présenté en très gros, puis ça, c'est ça, c'est l'écran qui est filmé en même temps qu'un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, la gestuelle de toi en tant que CP et tout, c'est quelque chose qui passe en un tout, plutôt que d'avoir une petite vignette de visage d'un bord, puis décousu le partage d'écran de l'autre bord. C'est le bel avantage du client Teams qui est sur les bars, mais il n'y a pas de client Google Classroom pour l'instant. Puis, ben ça, j'en ai parlé, mais on ne regardera pas les vidéos. C'est plus à titre de référence si vous le désirez. J'ai dit, on ne regardera pas les vidéos. Des choses secondaires. Désolé. Alors, on passe à une activité. Oui. Donc, maintenant qu'on a reçu beaucoup d'informations technologiques et pédagogiques, on va maintenant passer à une activité qu'on va faire ensemble. L'objectif et l'intention de l'activité, c'est porter un regard novateur à l'égard de la commodalité et planifier une formation. Notre, notre petit enseignant, là, il est là qui attend, pas, pas notre enseignant, mais notre CP, il attend pour faire une formation. Puis il faut l'aider. Alors, les consignes de l'activité d'échange. Euh, je vais lire au début euh, la mise en situation proposer aux pages suivantes. Ensuite, vous allez choisir un porte-parole dans chacune de vos équipes pour euh, la plénière. Ensuite, en sous-groupe, environ une trentaine de minutes, mais là, je pense qu'on a encore un petit peu plus de temps. On va peut-être gagner un 10 minutes. Euh, on pourra identifier les enjeux qui vont être liés à l'accompagnement, la, à, à la formation en contexte de FAD Commodal. Puis, on va planifier la formation d'Hamilton. Bien sûr, Hamilton, c'est notre euh, petite safety qui a besoin d'aide. Ensuite, en retour en plénière, on va présenter les échanges de chacune des équipes, environ une à deux minutes par équipe, puis on va réfléchir aux éléments clés à considérer pour favoriser le succès d'une formation en contexte au modal. Alors là, je vois que Nathalie est en train en même temps de nous dire ce qu'on va faire. Oui, on va se diviser en équipe, on ne l'avait pas marqué. Et euh, la division en équipe, je pense que c'est Dominique qui s'en occupe. Vous allez être relayés dans chacune des salles et vous allez pouvoir travailler mmh. par salle sur les diapositives 24 à, on en a plusieurs, là, 24 à 31. On pense avoir beaucoup de monde, donc on en a fait plusieurs. Je vais aller tout de suite, si Merci il a pas de Oui, tiens. Euh, je t'arrête tout de suite un instant. On va prendre le temps de, de recentrer où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'on est des en conseillers pédagogique. Il faut porter un regard réflexif sur ce qu'on fait. Présentement, je trouve qu'on a garoché de l'information au début. On a même gagné 10 minutes de temps. Et ça prend la peine de se recentrer pour expliquer où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, euh, ce qu'on voulait faire finalement, c'est mettre le contexte de la commodalité où on va avoir un lieu et un temps à gérer, où on va avoir la technologie à gérer, où on va avoir le formateur à gérer, et où on va avoir des contenus qu'on veut faire apprendre à nos enseignants dans, dans tout ça. C'est un peu le terrain de jeu qu'on va avoir, dans lequel il faut se situer maintenant. Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire au début, on vous présentant ça. Dominique a présenté plus le côté technologie. On vous a présenté les, les, les différents lieux et temps là, qui, qui étaient tout à l'heure euh, asynchrone, en présence et synchrone. Et maintenant, on va regarder la situation, comment est-ce que nous autres, comme conseillers pédagogiques, on va adapter nos pratiques à tout ça? Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on s'en va. Je ne sais pas si ça a la peine de remettre ça clair, là, mais moi, je, je nous écoutais et je trouvais qu on, qu on, que ça valait la peine de, de, de se réadapter pour euh, donner la direction où est-ce qu'on allait avec vous dans ça. Donc, je te laisse poursuivre, Marie-Claire. C'est parfait, Tienne. Merci beaucoup pour... Euh... L'ajustement, parce que c'est certain, nous autres, on garoche depuis le début de l'atelier, on a une heure et demie et on veut être certain de passer à travers, mais je pense que c'est important des fois de replacer les choses. Donc, on se retrouve avec Anton, notre conseiller pédagogique en mathématiques. Lui, il s'occupe d'une vingtaine d'établissements situés sur un territoire de 150 km par 150 km, qui est chanceux. Lui, c'est carré pas mal. Ces enseignants ont des horaires variés. Nombre d'entre eux n'enseignent pas seulement les mathématiques parce qu'on sait très bien que si les qu conseils pédagogique en mathématiques, peut s'occuper des, des profs du primaire, des profs du secondaire, des profs. Donc à ce moment-là, c'est possible que euh, ces, ces enseignants enseignent d'autres matières, surtout s'ils sont au primaire ou dans des petites écoles, se retrouvent à enseigner les sciences, par exemple. Donc lors des journées pédagogiques, cette situation multidisciplinaire place souvent les enseignants de dans une position de choix difficile. Donc, est-ce qu'ils vont choisir l'accompagnement de la formation, l'accompagnement en mathématiques parce que c'est leur matière, ils vont choisir d'autres disciplines parce qu'ils ont d'autres disciplines à enseigner aussi, est-ce qu'ils veulent avoir de la formation pédago-numérique ou autre formation donnée par leurs établissements. Donc, Anton a besoin de jouer avec tous ces contextes-là. Le grand territoire que couvre son CSS amène aussi Anton à passer plusieurs heures sur la route pour offrir des formations ou des accompagnements ou accompagner le personnel enseignant. Donc, il est souvent sur la route, fait qu'il perd du temps. En portant un regard réflexif sur sa pratique, il constate qu'il pourrait améliorer l'utilisation de son temps et rejoindre plus d'enseignants en adoptant des façons de faire inspirer de la formation à distance et de la comodalité. alors là, lui, il a lu pas mal là-dessus, puis s'est dit... Je pense que la formation à distance la commodalité, ça pourrait me faire gagner du temps. Ça pourrait me permettre de rejoindre plus de monde et plus souvent. Donc, Anton utilise avec ses enseignants une équipe team pour communiquer avec les enseignants de mathématiques de son CSS. Ils mettent aussi en place des formations autoportantes sur Moodle de façon à ce qu'ils puissent euh, recevoir la formation nécessaire, peu importe le lieu ou le temps. Donc, lui, là, il a pas besoin d'être là. Ses enseignants vont pouvoir faire les formations sur Moodle et lui, il va pouvoir les accompagner puis leur donner du temps par la suite. Mais là, il doit aussi mobiliser son intelligence de situation pour évaluer l'action à prendre. Qu'est-ce qu'il devra faire? Comment il va faire pour organiser ses, ses formations? Alors là, il va se poser des questions. Il doit développer des ressources autoportantes, accompagner puis former en présence, à distance, en contexte psychomodal. On ne sait pas trop. Accompagner... Euh, faire des accompagnements personnalisés ou des groupes de besoins. Alors, il, faut, il doit se poser toutes ces questions-là avant même de pouvoir commencer à planifier sa formation pour euh, ses enseignants. Si on change de page, on continue, c'est Dominique qui me fait ça. Alors, là, Anton, il y a une formation commodale à planifier. Anton doit préparer sa formation d'une durée de 90 minutes. Cette dernière aura lieu pendant une journée pédagogique. Il y aura 15 enseignants en présence, 10 autres seront à distance. Alors on a un peu plus en présence qu'à distance. Son intention est de leur faire découvrir le potentiel pédagogique de l'application Desmos. Là, là, vous allez me dire, ben oui, Desmos, je connais pas ça. C'est une application pour les maths. Imaginez là que c'est n'importe quelle autre application que vous pouvez utiliser dans votre programme de formation, dans votre matière. Donc, imaginez que c'est une application. Alors, dans son local, il pourra compter sur les appareils suivants. Ça pourrait être dans n'importe quel local, un peu comme on vous a montré tout à l'heure. Un TNI, un tableau blanc, une barre de vidéoconférence comme la PolyX50, un grand téléviseur dans le fond de, de la classe où il pourra afficher là, le visage des enseignants qui sont à distance. Et là, je passe la parole à Étienne qui va nous montrer en image 3D, euh, la classe, à quoi ça peut ressembler en image 3D. On les a vu tantôt là, un petit peu des exemples, mais là, je laisse euh, Étienne là, nous présenter euh, cette partie d'image 3D d'une classe commodale. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, euh, Étienne prépare son partage d'écran. Vous allez voir, c'était vraiment génial. Donc, on a ici euh, une représentation 3D de la classe. Où ici, on voit le tableau blanc qui est à l'avant ici. Où on a la barre PolyX50 qui est installée là, de façon euh, mobile sur un chariot là, pour que le conseiller pédagogique ou l'enseignant puisse euh, euh, projeter ses ce, interventions aux gens qui sont à distance. Et on a la télévision derrière où on a les participants à distance qui sont affichés. Donc, on a vu que c'était dans Zoom, là, mais c'est l'image qu'on avait. Donc, c'est celle-là qu'on a mis là, mais ça peut être Teams, ça peut être n'importe quelle autre vidéoconférence. Euh, tu avais terminé, Étienne. Donc, euh, les buts visés par sa formation qu'Anton veut créer, c'est de faire découvrir l'application Desmos, bien sûr, ou toute autre application se créer un compte, apprendre à utiliser l'application en ligne niveau débutant, réfléchir à l'utilisation de l'application par les élèves en classe ou à distance, puis développer un exercice pour les élèves. Donc, les profs, quand ils vont réaliser l'activité de formation, devraient passer à travers tous ces éléments-là. Tout à l'heure, on va vous demander de les reprendre pour faire l'activité euh, qu'on vous propose. Alors, considérant les buts visés, les outils disponibles et les contraintes organisationnelles aidons Anton à planifier sa formation en répondant aux questions des pages suivantes. Alors là, dans les pages suivantes, on en a mis plusieurs. Vous allez être relié dans une salle. Votre numéro de salle va identifier la page de la présentation dans laquelle vous allez être. Donc, il y a des salles de 1 à, j'ai pas regardé, 9, 8. De 1 à 8. Alors, de 1 avait... à 6, en fait. J'ai ouais. rassemblé les personnes en groupe de 6, euh, puis une équipe de 7, je pense, puis c'est de 1 à 6. Parfait. Donc, on va avoir de 1 à 6. Et ce que vous avez à faire, en vous référant à ce qu'on a mis tantôt dans la planification d'Anton, pour les quatre étapes, étapes ci-dessous, vous devriez préciser quelles ressources Anton devra préparer ou utiliser, quelles ressources et activités proposera-t-il aux enseignants, et qu'est-ce qu'il devra adapter considérant le contexte commodal? Et ça, c'est pour les quatre étapes. Les étapes que Dominique vous a présentées tantôt dans le fameux, la fameuse image. Là. Euh, donc, l'accueil, l'amorce, des, des ou une activité d'apprentissage, puis une activité de clôture. Puis, on dit ici, euh, identifier les défis et problématiques anticipées en contexte de commodalité. Juste en haut, la petite boîte bleue, là. Après avoir fait l'activité des quatre étapes, on vous demande d'identifier les défis et les problématiques qu'on pourrait anticiper quand on est en, dans un contexte de comodalité, c'est-à-dire qu'on a 15 profs en présence, 10 profs à distance. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que ça a bien été expliqué, Étienne, si tu veux rajouter des informations? Mais... Oui, je vais rajouter euh, quelques informations. En comodalité, vous avez des élèves en présence, puis à distance, puis on a vu le, les principes de base, le principe d'équivalence. Donc, c'est important de penser à ce que les gens à distance, les gens en présence, aient des, une formation qui est équivalente. Et ça, ça va amener une complexité. Je ne sais pas s'il y avait une conférence hier sur la, la comodalité, sur l'heure du midi, je ne sais pas si vous l'avez avez assisté. est ce que la formatrice disait, elle, quand elle parlait, elle dit « j'ai juste trois personnes en classe, j'en ai beaucoup en ligne ». Donc, j'ai tendance à me centrer sur les gens qui sont à distance, alors qu'elle devrait repartir son attention de façon égale entre les gens qui sont à présence et à distance. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir penser. Comment je fais pour faire ça? Il faut falloir penser aussi à ne pas doubler son temps de travail. Je ne veux pas faire une formation pour les gens en présence et les gens à distance. Je veux sauver mon temps. Comment je fais pour faire une seule formation qui va servir aux deux? Donc, ces deux enjeux qui sont importants que je vous mets sur la table, il faut falloir tenir compte, donc, pour réfléchir à la situation qui est là. Donc, euh, puis il y en aurait d'autres, mais on en parlera après quand vous aurez commencé à, à réfléchir à cette situation-là. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Combien de temps en équipe, Marie-Claire? n'y plus de micro. Mais okay. je pense qu'on on va, on va se donner assurément un 30 minutes. On se souvient que le retour doit durer entre une, une et deux, à deux minutes. Une minutes par équipe. Et la première tâche, c'est de nommer le porte-parole. Donc, dès que je vais vous parachuter dans vos sous-salles, en passant groupe d'animateurs, il y a la sous-salle 3 qui va être orpheline. Euh, partout ailleurs, il y aura un de nous qui sera, qui sera avec eux. Mais aussitôt que ça ira bien dans notre sous-salle, on peut aller faire un tour dans la salle 3. Puis, euh, ben, c'est ça, on a 30 minutes, donc jusqu'à et, et, et 43 maintenant, c'est-à-dire jusqu'à 13, euh, à 14h13, je vais vous reparacheter dans la grande salle. Est-ce qu'il y a des questions d'ici là? On va naviguer d'une salle à l'autre, alors on sera là pour vous accompagner. Je pense que à la téléportation s'en vient. Re Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié vos échanges. De mon côté, j'ai trouvé ça très enrichissant d'entendre de, les propos de, de mes deux amis qui étaient là pour échanger avec moi. J'abonde dans le même sens. Ben nous, on était deux. Alors, il y avait France et moi. On n'était pas très nombreux dans notre atelier, mais on s'est amusé quand même à préparer une une formation qui, euh, on la trouve tellement bonne qu'on a hâte de pouvoir la vivre. Donc... Ah, très bien. Alors, est Marie-Claire, est-ce que c'est votre équipe? Êtes-vous l'équipe 1 et vous voulez commencer à nous présenter? Oui, c'est ça. On est l'équipe 1. Que... Est-ce que, Dominique, tu vas en partage d'écran ou tu souhaites que je, je, je poursuive? Je peux faire ça à l'instant. Ça s'en vient. Donc, l'équipe 1. En même temps, je vais afficher votre diapositive. Voilà. Alors nous, on a écrit un peu partout dans la diapositive, on a écrit plein de choses, mais c'est pas, toutes nos idées étaient pas encore placées correctement, parce que là, on se disait, on s'est même posé la question, à quoi ça sert d'avoir du monde en présence, quand tout ce qu'on va faire se fait aussi à distance. fait que là, on s'est posé la question, mais pourquoi on ferait ça comme ça, on est tous venus d'avoir tout le monde à distance, on n'aurait pas besoin de faire de co-modal, mais bon. On avait cette expérimentation-là à faire où on avait un prof qui était un CP qui était avec 15 enseignants en présence et 10 enseignants à distance. Alors, je vais y aller vite. On s'est dit quelles sont les ressources que Kenton devait préparer et utiliser d'avance. On s'est dit que ça prendrait un document qui pourrait être déposé dans l'ENA avec les liens pour Desmos. En fin de compte, on a fait quelque chose sur Desmos. Il faut penser à créer nos sous-sales parce que nos enseignants vont travailler en équipe. Ensuite, quelles ressources et activités euh, pro, pro, proposera-t-il aux enseignants? Bien, du matériel autoportant. On va avoir besoin de matériel autoportant, de documents collaboratifs. On va avoir besoin de choses qui vont déjà être déposées dans notre ENA. Euh, puis ensuite, bon, on n'a pas pensé à qu est ce qu'elle allait adapter parce que là, on est parti avec une nouvelle formation. Fait on s'est dit, bon, ben, on va partir avec du nouveau. Dans l'activité d'accueil, on s'est dit, bien, il faut s'assurer d'accueillir les enseignants à présence et à distance. En même temps, de la même façon, comment on va faire ça, ça va être un peu compliqué. Parce que là, si je parle au monde qui sont en présence, je n'ai pas le temps de m'occuper du monde qui sont à distance, puis qui m'envoient des petits messages, puis de dire bonjour à tout le monde, puis de les interpeller par leur nom. Et là, on s'est dit, bien, les enseignants en présence vont arriver, ils vont installer leur ordinateur, puis tout le monde, on va utiliser le clavardage. On va se faire une activité de clavardage afin de pouvoir se parler. Puis on va, on va se faire une petite activité brise-glace, on n'a pas eu le temps de la... La, la, la peau finée, mais on s'était dit, bien, on va faire ça. Une activité comme ça, une activité brise-glace. France qui était avec moi, elle est CP au secteur jeune, euh, au primaire. Donc, ah, elle est... 10 la... 15 secondes, Marie-Claire. Alors, l'amorce, clap avec des questions, faire découvrir l'application, donner le temps de créer un compte. Ensuite, dans les activités d'apprentissage, on disait, ben, de placer les, les enseignants en équipe de cinq, on s'est posé des questions sur, en présence à distance, les mélanger ou pas. Puis là, on s'est dit qu'on pourrait faire découvrir cinq volets de Desmos. Chaque groupe s'occupe d'un volet, puis crée une activité qu'on va pouvoir partager aux autres, puis qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Puis dans un, déco un document collaboratif, on pourrait euh, euh, donner des idées pour l'utilisation en classe avec ses élèves, puis on fait l'activité de clôture justement avec les ramener à se pro projeter dans leur classe avec leurs élèves, comment ils pourraient réaliser ça. Fait que là, j'espère que j'ai pas trop dépassé maintenant. Ça va, ouais. ça va. Ben, je suis convaincue que la, la première équipe va parler davantage. Puis là, les autres vont dire ben oui, nous, on a pensé la même chose qu'eux. Fait qu'on n'aura pas besoin de répéter toujours. Donc, euh, c'est pour ça que tu as eu plus de temps que les autres équipes. Ah, parfait. <rire> Est-ce qu'il y a des questions, ou des commentaires pour la présentation de l'équipe 1? On irait avec les gens de l'équipe 2. Je vais laisser le temps, je vais voir dans le clavardage. Ce sont des, des stratégies euh, évidemment très intéressantes, des moyens aussi que vous avez préconisés et des problématiques et des défis à relever euh, que vous avez mis en relief et que je suis convaincue que les autres équipes vont également avoir euh, rap rapporté aussi. J'avais y aller avec l'équipe 2. Bien, dans notre cas, euh, on a fait un tirage au sort, puis j'ai perdu, donc c'est moi le porte-parole. Euh, on a évidemment euh, touché de, certaines des choses qui ont été nommées. Euh, on s'est beaucoup préoccupé. En fait, on est parti d'expériences de gens qui, qui en déjà fait aussi. Puis euh, on avait quelqu'un qui, qui en prépare une bientôt. Euh, donc, euh, on s'est dit qu'il faut commencer par expliquer le fonctionnement. On peut pas prendre pour acquis que les gens savent comment ça fonctionne. Euh, on a aussi le, le fait que des gens utilisent Google, d'autres utilisent Teams. Ça s'est dit d'avoir un, un, une espèce d'activité au début pour s'assurer que tout le monde sache bien comment l'outil fonctionne. Peut-être même se connecter un peu à l'avance. Euh, avoir des activités pour tout le monde. On est, on, on, vous allez voir dans, le, dans la description qu'on a pensé, entre autres, de faire des documents collaboratifs. Les, les gens qui sont en présence ou à distance travaillent en collaboratif. On a demandé que les gens sur place soient branchés, sur, euh, soient branchés en ligne aussi pour pouvoir participer à des clavardages, des choses du genre. Euh, on a pensé qu'on pourrait faire de la modélisation au début aussi. Euh, on va se servir des questionnaires interactifs pour aller chercher l'attention des gens. C'est important qu'on qu les interpelle, les gens qui sont à distance. Donc, euh, répéter aussi des fois c'est des choses qui sont dites en classe pour ceux qui sont à distance. Telle personne vient de dire ceci, puis telle autre personne a répondu ça. Pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Euh, et le plus souvent le possible les gens à distance si pour qu'ils se sentent intégrés. Euh, vous préparez des aides mémoire sur les, les façons techniques d'utiliser peut être un, une impression d'écran, vous cliquez ici pour parler, vous cliquez là pour fermer votre micro, euh, des choses du genre. Euh, on ferait des travaux d'équipe, mais les gens en présence entre eux autres, les gens à distance entre eux autres, on ne va pas mixer les équipes parce que ça, ça augmente les la, la difficultés techniques. Euh... On pourrait demander à des gens de partager leur écran et de, de, de, de faire des activités donc, pour participer et présenter aux gens qui sont en classe. On clôture l'activité avec des, des questions interactives qu'on a remises un peu partout tout au long de la présentation pour s'assurer qu'on va les chercher et qu'on a le, le pouls de tout le monde. Puis Par expérience, bon, on était plusieurs à avoir déjà vu que euh, les gens en le clavardage se répondent entre eux. C'est quand même quelque chose d'intéressant aussi là, de pouvoir avoir accès à ça. Voilà. Excellent. Je vais laisser finir parce que je voyais là que ça, là, là, vous arriviez vos activités de clôture. Donc, d'autres moyens, d'autres ressources qui ont été identifiées, d'autres stratégies à mettre en place qui complètent très bien ce que l'équipe 1 a relevé tout à l'heure. Des commentaires? Merci à l'équipe 2. Allons-y pour l'équipe 3. Je ne vois pas. Excellent. Je ne vois pas d'autres commentaires. Le porte-parole de l'équipe 3. C'est bon. Euh, Veux-tu y aller? J'étais avec euh, Franck, je pense. Ah. Euh, je vais te laisser aller, Daniel. Ah, OK. <rire> Vas-y. <rire> ah, OK. Alors, euh, moi, je vais y aller de... parce que ça, ça se recoupe. Là. Euh, je vais aller dans les défis. On a, on a parlé beaucoup des défis, des problématiques qu'on peut euh, rencontrer. Dans tout ce qu'on a fait comme activité, les, les activités sont quand même assez découpées au niveau des activités d'apprentissage. Puis on s'est dit, un des problèmes, ça va être d'avoir un accompagnement équitable lors des activités en équipe. Là. De se promener d'une équipe à l'autre, là, ça sera pas, ça va être assez difficile. Euh, d'avoir des interactions efficaces et équitables. Là. Des interactions efficaces dans le sens où euh, là, il y a beaucoup d'activités qui sont en équipe. Soit teams euh, pour ceux qui sont virtuels ou d'autres qui sont en, en présence. Euh, ça va être quand même euh, ça va être un défi là, tenir, euh, euh, éveillé, engagé, motivé, hein, de les tenir éveillés, engagés et motivés. Et de gérer aussi le, le temps, la gestion du rythme de progression de tous. Euh, il y en a qui finissent avant. Alors, ça, c'était dans nos, nos grosses interrogations. Voilà. Bien. Des commentaires, des questions. Les défis sont effectivement euh, présents. On s'entend que donner pour le, le formateur qui est là une présence équitable et juste pour tous, ce n'est pas facile. Les défis technologiques, les gens qui connaissent, qui ne connaissent pas ou moins bien les outils vont faire en sorte qu'il y en a qui vont travailler très rapidement et d'autres moins rapidement. Ce sont d'excellents éléments qui ont été euh, soulevés ici. Et si, si je peux me permettre, là, nous, après coup, on l'a vu, là, mais on a beaucoup, le fait que ça soit très découpé, ça rend en, encore ça plus complexe. Il mm -hmm. faut avoir, je pense, des activités qui soient plus longues, là, et que ça, ça, ça soit moins nombreux. J'en conviens. Dominique, pour la diapo suivante de la salle 4, Pourrais-tu cesser le mode de lecture? Parce qu'on a écrit des commentaires dans le, les notes, les speaker notes, dans mm -hmm. le boss, s'il vous plaît. Alors, Michel sera le porte-parole de l'équipe 4. Alors, effectivement, j'étais dans l'équipe 4 avec euh, Valérie et Nathalie. Et puis, moi aussi, j'aurais envie d'y aller par les, les, les défis et problématiques anticipés, là, avec le, le peu de temps qu'on a. Euh, D'entrée de jeu, on... on... On a pensé que ce serait intéressant qu'il y ait une utilisation du numérique, autant en présence qu'à distance finalement, ce qui nécessite que même ceux qui font en présence aient un ordinateur euh, avec eux et puissent interagir avec leur ordinateur. Euh, voilà. Euh, ça nécessite aussi qu'il euh, y, y ait une certaine maîtrise des outils technologiques, mais euh, euh, cette maîtrise peut être apprise et elle peut aussi être apprise avec les pairs. D'ailleurs, autant en préparation avant, puisqu'on voulait faire une tâche, euh, on voulait demander qu'il y ait une tâche à faire euh, à, auparavant pour qu'ils commencent à, à, à se familiariser avec l'environnement numérique. Et puis, on avait aussi émis l'hypothèse que euh, ceux, même ceux qui étaient à distance, par exemple, dans plusieurs écoles, ben, il pourrait y avoir des équipes dans ces écoles-là. Donc, ils seront à, en présence par équipe euh, dans une école ou dans une autre. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça, mais euh, c'est une, une autre possibilité. Qu'on a vu aussi, c'est que ce serait intéressant que l'appareil le, le, le, la, la, la, de télévision ne soit pas au fond de la, de la classe de l'animateur où il y a juste lui qui le voit, mais que aussi tous les autres participants puissent voir euh, ceux qui sont à, euh, à distance. Euh, voilà. Et puis, euh, dans ce qu'on avait écrit en dessous, euh, donc, euh, euh, C'est ça, oui, on, on s'est posé aussi la question de la plus-value de ceux qui sont en présence. Et on s'est dit qu'il fallait leur donner aussi des moments à eux, juste à eux, euh, euh, où ils puissent partager euh, de, de vive voix, je dirais, entre eux. Donc, euh, parfois de vive voix en, avec ceux qui sont en présence, parfois mixer la, la, la, la collaboration euh, avec euh, ceux qui sont à distance et ceux qui sont en présence. Je laisserai peut-être Nathalie et Valérie rajouter quelque chose si j'ai oublié le, quelque chose d'essentiel. But... Peut-être que je pourrais juste ajouter, c'est que souvent, la force de ces rencontres-là, c'est quand tout le monde a l'impression de mettre la main à la pâte. Et au niveau de, de la connaissance de technologies, des fois, il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres ou plus rapides, comme on dit. Mais quand on sait déjà que dans une école, il y a un enseignant qui est habile, mettons, déjà avec Desmos, ben, pourquoi il ne pourrait pas animer un atelier ou diriger une équipe, là, simplement offrir son aide? Ça l'impliquerait de façon positive. Tout à fait. Puis on disait que de favoriser les ateliers d'équipe, que ce soit en présence, à distance, avoir des participants de part et d'autre, ça va permettre de créer des liens et de favoriser des, co des collaborations futures. Donc, on, même s'ils ne sont, sont pas présents physiquement, on veut qu'ils se sentent intégrés et qu'ils soient appelés à collaborer par la suite. Très bien. Peut-être un, peut un petit ajout. La caméra ah, qui, est branchée, qui est branchée sur l'animateur, ce serait intéressant qu'elle soit aussi parfois branché, ben, en tout cas que les, les participants en présence puissent venir devant la caméra, eux autres aussi. Oui, Alors, j'en oui, aurais oui. terminé. Oui, c'était notre activité de brise-glace d'amorce que chacun vient de se présenter, tout à fait. Allons-y maintenant pour l'équipe 5. Je vais faire un don de mon à Michel, c'était pertinent ce qu'il a dit. Euh, en fait, là, euh, je vais juste y aller avec ce qu'on avait à ajouter. Euh, nous, en fait, on avait pensé peut-être faire une activité euh, en préambule. Donc, envoyer peut-être soit une capsule asynchrone pour que les gens se créent leur compte et faire deux heures d'arrivée à la formation. Donc, mettons, 8h15, ceux qui n'ont pas réussi à se créer de compte. fait on juste les aider aux autres, puis 8h30 pour tous ceux qui ont réussi à se créer un compte. Euh, on, on prenait aussi l'idée d'avoir chacun des, leur, leur ordinateur, donc autant en présence qu'à la maison. Ce qui fait qu'on pourrait tout le monde lever la main sur Teams, fait que tout le monde sait à qui est à le droit de parole, puis comme ça, c'est plus juste pour tout le monde. Puis pour le reste, bien, les gens avaient des super bonnes idées pour on en a eu des semblables. Ton micro est fermé, Nathalie. Des questions, des ajouts? Ben, enchaînons avec l'équipe suivante. Alors, euh, merci Jean-François, merci Étienne qu'on a travaillé ensemble. Euh, étant la dernière équipe, euh, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses vont se recouper. Alors, nous, on a… Euh, euh, quelque chose qui n'a pas été dit, dans le fond, on a travaillé un petit peu sur l'accueil, le type d'accueil de faire euh, entre les gens qui sont en présentiel et ceux qui sont à distance. On a réfléchi un petit peu là-dessus à savoir comment euh, pouvoir amener euh, euh, ce, ce, ce sentiment d'efficacité-là suite à, à une activité qu'on aurait faite avant, là, à Synchron pour euh, un peu à la fin, façon de, de la classe inversée, que les gens se soient tous euh, euh, créer leur compte a priori, un peu comme euh, la dernière personne vient de dire. Euh, mais on, aussi, une autre chose qui était très importante, c'est d'avoir des règles de fonctionnement claires. De, comme vous avez fait tantôt, quelqu'un qui est perdu pour X raisons, ben c'est quoi ça bouée de sauvetage? Comment il va faire pour revenir dans le groupe? Euh, puis ensuite, euh, j'écoute plusieurs personnes qui euh, se posaient la question à savoir euh, Est-ce qu'on fait des groupes seulement de gens qui sont en présentiel puis d'autres à distance? Moi, je, je serais plutôt partant pour dire, peut-être euh, la, la première activité, oui, mais euh, tout de suite forcer les gens à travailler à distance parce que de toute façon, souvent dans la classe euh, en présentiel, ils vont être côte à côte, ils vont travailler chacun sur leur ordinateur de toute façon. c'est des années justement à travailler euh, avec cet outil-là, donc ça va faire en sorte que les gens à distance vont se sentir inclus dans, dans le groupe. Je pense que c'est un petit peu une des prémices du début, là, savoir comment euh, avoir son attention euh, euh, entre ces deux groupes-là. C'en ouais, ça, ça est une belle façon, là, justement, d'intégrer tout le monde. Je ne sais pas tout si j'ai fait bon. le tour, mes collègues. Moi, moi j'ai perdu mon euh, tournoi de roche-papier-ciseaux. Je pense pour ça que j'étais ah. trop tout à fait intéressant. On a des commentaires fort pertinents. Dans le clavardage, on nous mentionne bon, qu'effectivement, de projeter sur le TNI, par exemple, les gens qui sont à distance pour qu'ils soient vus par ceux qui sont en présence. On peut alterner entre deux caméras. On peut aussi permettre aux personnes en présence d'être devant la caméra, c'est réglé. Euh, en présence ont leurs propres ordis. Donc chacun étant, ayant leurs propres ordis, tout le monde peut être euh, disponible avec la caméra. Après ça, euh, ça peut aussi dans les défis euh, éviter les problèmes de son, de retour de son. On peut avoir un casque, etc. Là, j'ai vu passer plein, plein de trucs à travers vos écrits dans les diapositives, de même que dans le clavardage. Est-ce qu'il y aurait des interventions, des ajouts, des réflexions qui nous viennent suite à ce que chacune des ce équipes a présenté? A présenté. Oui, il y a un petit retour de son. Hein. Donc, c'est bien. On va regarder ensemble les éléments à considérer. Donc, on va faire sortir quelques éléments clés à la lumière de ce que nous avons exprimé dans chacune des équipes. Alors, mettre en place des dispositifs de communication, donc faire en sorte que les gens qui sont à la maison peuvent, à la maison encore dans leur école, les gens à distance, peuvent collaborer, communiquer, utiliser des outils qui vont leur permettre d'entrer en lien, en communication avec ceux qui sont à présence et de même qu'avec l'intervenant. À part ça, bien, favoriser la prise de parole. Donc, comment faire en sorte que les gens qui sont à la maison reçoivent le, le, la même équité d'attention du formateur que ceux qui sont à distance, à, à en présence. Donc, est-ce qu'on dit bien, chacun doit lever la main? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est en présence de surveiller le clavardage ou les mains levées sur la plateforme de visioconférence, demander l'aide d'un père dans, dans, dans la, la, la, la classe physique, dans la salle physique? Donc, favoriser la prise de parole, ce n'est pas toujours évident. Puis, utiliser un outil de gestion de parole non plus, il faut avoir ça en tête quand on a animé devant des gens qui sont à distance et d'autres à présence. Après ça, bon, on parlait tout à l'heure hein, de diminuer la distance transactionnelle, de faire en sorte que euh, la, la plateforme, la structure choisie euh, soit avantageuse et profitable pour tous et pas que ceux qui sont à distance ben, se sentent de côté ou encore au contraire, comme Étienne le mentionnait en début de rencontre, que ceux qui sont en présence sont tellement peu nombreux, dans l'exemple d'Étienne, que euh, l'attention est accordée à ceux qui sont à, à distance. Donc, faut tout ça dans le but aussi que tous nos apprenants puissent travailler de façon autonome et pouvoir collaborer. Après ça, ben, prévoir des Nathalie, activités présents Oui, oui, oui. Je vais faire une intervention là-dessus. Tantôt, on a parlé du, du travail collaboratif. On se demandait si faire des équipes, juste les gens en présence, mm -hmm. les gens à distance, c'était correct, c'est correct, ou si vous voulez le faire, mais si vous mixez les deux, si vous mettez des gens en présence avec des gens en distance qui vont travailler ensemble, toute cette distance transactionnelle-là, vous répartissez le, la charge de la, de, de la diminuer à tout le monde. Donc, la personne qui est en, qui est en présence, qui est mixée avec elle à distance, elle va s'organiser pour que la personne à distance la suive, là. Elle va, il faut qu'elle travaille avec. Donc, vous venez de diminuer votre euh, responsabilité par rapport à ça. Vous venez d'augmenter un peu la complexité, on ne commencera peut-être pas avec ça, mais dans une deuxième rencontre, bien là, on peut s'engager à faire des équipes mixtes de façon à ce que, à, à répartir le choix de maintenir euh, la relation avec les gens distants, avec nos, nos gens présents, et que ce ne soit pas juste à nous autres de maintenir cette relation-là. Tout à fait, tout à fait. Ça pourrait commencer tout simplement, comme le mentionnait Étienne, par un, un, un pairage, hein, un, un participant à, en présence est lié à un participant à distance, puis ils échangent entre eux, puis on fait les, les, les suivis, les, les, les, les, les liens avec ce qui se passe dans, dans le local physique. Tout à fait. La gestion du son, effectivement, il faut trouver une façon d'éviter la cacophonie. Les PolyX, Dominique, tu pourras me corriger, les, les plateformes, les bars euh, multimédia, je crois qu'on peut avoir un son de bonne qualité qui n'est pas... Euh, qui va aller chercher le bruit ambiant, mais sans l'amplifier outre mesure. Ce n'est pas parce qu'il y aura 15 chaises qui vont bouger en même temps que ça va devenir vraiment, vraiment inconfortable. Corrige-moi, Dominique. Les, les, les tests qui ont été faits dans une classe de 30 personnes, c'est sûr que si on a des CP qui, qui nous adressons à de plus larges publics, c'est plus compliqué, là. mais dans, dans une grosseur comme une classe, c'est raisonnable. Le niveau sonore que chacun doit avoir pour être bien enregistré pour que les gens à distance puissent l'entendre. J'en conviens. Martin, il y avait une question. Ben en fait, c'est juste que je, ce que je voulais dire. c'est Si j'ai trois équipes qui font du travail à distance, nécessairement, si j'allais, on des micros allumés. Puis on entend dans mon micro l'équipe d'à côté à ma droite, puis l'équipe d'à côté ouais. à ma gauche. Fait que même si, si le poly peut euh, gérer le son, bien, on n'a pas trois polis pour trois équipes dans la classe. vrai que c'est là que le souci du son devient un problème. Puis que euh, pour les rares fois où je, je l'ai fait, je l'ai fait, là, mais les rares fois où je l'ai fait, je me d'avoir un local à côté ou deux locaux à côté parce que. Pour peux, les équipes. Je ne veux pas. C'est ça. Les, les équipes, ils n'ont pas l'outil que j'ai qui, qui filtre le son, ils ont un micro régulier. Puis lui, va prendre tout le son ambiant, puis là, ça va être cacophonique dans la classe. C'est juste ça, conviens. mon intervention. Oui, d'autres interventions en ce sens? Merci, Martin. Tout à fait pertinent. Oui. Puis l'expérience euh, aussi, c'est bon d'avoir euh, les solutions. Bien, alors, je poursuis. On pense de prévoir ça, vous l'avez tous souligné, hein, des activités qui peuvent être vécues tant en présence qu'à distance, puis parfois, bien, euh, un travail préalable qui peut être fait euh, pour se préparer à, à, à vivre la formation, donc favoriser également les occasions d'apprentissage actifs. Vous l'avez dit, hein, dans les gens de mon équipe, c'est le fun, on peut se regrouper entre nous puis échanger, donc faire en sorte que votre formation avec les, les enseignants est dans ce sens-là aussi, favoriser le fait qu'ils peuvent apporter leur contribution, échanger entre eux, collaborer, euh, mentorer, comme on a dit dans certaines équipes. Hein, un, un leader qui s'y connaît un peu plus peut accompagner euh, d'autres qui s'y connaissent un peu moins. Ce sont d'excellentes façons de favoriser un apprentissage ou une, un engagement, une participation des euh, participants. Par la suite, on va parler du travail collaboratif. On en a déjà parlé beaucoup. Prévoir les sous-salles d'échange, etc. Un peu comme Martin, tu disais, hein, vous disiez, Martin, on peut prévoir des sous-salles physiques, mais également des sous-salles d'échange. Donc, il faudrait prévoir tout ça. Euh, S'assurer que nos participants vivent des expériences équitables. On en a vraiment, vraiment beaucoup parlé. Euh, utiliser un environnement numérique d'apprentissage comme support. Euh, offrir des activités euh, asynchrones, pardon, préalable, des activités asynchrones, euh, euh, autonomes qui peuvent être faites dans d'autres temps ou encore durant la, la présentation live là, de la formation, etc. Il y a différents moyens, différentes façons de faire ici. Je suis prête à vous entendre à ce sujet-là. Est-ce que vous avez des euh, éléments à ajouter? Attends, Nathalie, s'il te plaît, je vais rajouter des choses, là-dedans. Ben oui, bien oui. Des choses qui sont importantes, à mon sens, qu'on qu se souvienne. Puis ça, vous les avez nommées. Si on veut que ça aille bien, il faut que nos, nos personnes en présence aient un outil technologique, autant que les personnes à distance. Sinon, là, euh, il y a une, une inéquité, on ne peut pas faire travailler tout le monde sur les, les, sur les mêmes choses, donc c'est important. Euh, autre chose qu'on parlait tout à l'heure, l'environnement numérique d'apprentissage. C'est important d'avoir ça comme conseiller pédagogique pour regrouper ces informations. Puis, on peut même dire qu'on va créer une routine chez nos enseignants. Quand ils vont arriver à la formation, ils vont aller dans leur environnement numérique d'apprentissage, ils vont trouver la formation, puis ils vont voir la, les documents, les choses qu'on va utiliser là. Donc, si jamais en cours de formation, euh, je ne sais pas pour quelles raisons, on perd le contact, ben, ils peuvent continuer à se former à partir de documents qui sont là en attendant que ça revienne. Ils ne sont pas mal pris avec des choses qu'on leur a à la pièce. Ils ont leur matériel qu'ils peuvent utiliser et poursuivre. Euh, ce que je il y a trois euh, enjeux, mais ben, il y en a quatre les enjeux majeurs dans le, le, le co modal. Le, on en a parlé de, de deux plus en détail, c'est euh, l'équité. Donc, comment s'assurer que les participants vont vivre une expérience équitable et que nous, comme conseil pédagogique, on va gérer notre, notre attention de façon équitable entre les gens présents ou à distance. Il y a euh, l'engagement qui est un souci important à voir comment est-ce qu'on va faire pour que les gens en présence et les gens à distance s'engagent de façon euh, égale, s'engagent tous les des deux types de personnes dans la formation, puis on a notre gestion du temps. On ne veut pas monter deux ou trois formations selon où sont les gens, donc on veut que, que notre temps soit, soit bien réparti optimisé voilà. pour ça. Donc, euh, je voulais je vous écoute, puis je vous ramènerai d'autres points après. Bien, le, le temps de l'atelier est déjà écoulé, Étienne, hein? il est déjà 14h39, on a, on a fait du plus rapidement possible. On ajoutera les autres points euh, dans les éléments clés à considérer, donc on pourra bonifier le document. On terminerait en vous demandant aux diapositives 34-35, choisissez ce que vous voulez comme, comme case, comme diapositive, et identifiez quel coup de cœur vous a parlé aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rejoint le plus ou qu'est-ce que vous pensez pouvoir réintégrer dans votre pratique lorsque vous allez accompagner le personnel enseignant de votre organisation? Allez-y, libre à vous. Ceux et celles qui voudront rester par la suite pour répondre à des, poser des questions nous serons là pour y répondre puis on voudrait pas là, justement que ceux et celles là, qui qui ont un autre atelier qui commence sous peu là, soit, soit en retard ou euh, se sentent mal à l'aise de quitter là, même si on n'a pas tout à fait terminé là, nous comprenons nous vous remercions d'avoir été là on reste en place pour répondre à vos questions. Pendant ce temps, Dominique, tu peux passer vite, vite à la diapo où on a nos coordonnées pour nous contacter. On est disponible euh, sur invitation, sur rendez-vous, je vais dire ainsi, à info.hersphal.ca. Et on a des plages horaires d'intervention juste à temps où vous vous présentez dans notre salle au et vous venez poser vos questions. On a toujours l'un des membres de notre équipe qui sera là pour vous accompagner, pour vous aider. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On reste en place pour vos questions, évidemment.